Mes chers élèves de CM2, c'est e année Primaire, bonjour, alors aujourd'hui on va discuter sur le thème le cinéma. D'abord, euh, j'évalue mon vocabulaire, alors il s'agit de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Après, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le cinéma et j'ajoute 6 mots à cette liste. Alors bienvenue sur votre cahier, mon cahier de vocabulaire et de communication. Alors voici la première activité, il s'agit de repérer chaque mot et reporter son numéro dans l'illustration. Il s'agit de repérer chaque mot et reporter son aimant dans l'illustration. On a les spectateurs, la salle, le fauteuil, l'acteur, l'actrice, l'écran, le projecteur, les lunettes 3D, le ticket d'entrée, la caméra et l'affiche. Alors, voici les spectateurs. La salle. Le fauteuil. L'acteur et l'actrice. Voici l'acteur et voici l'actrice. Euh, L'écran. Le projecteur. De lunettes 3D. Du ticket d'entrée. La caméra. Et l'affiche. Les spectateurs, mettez un, un s'il vous plaît ici. Deux, euh, voici euh, l'écran, ah, pas dans la salle, la salle de cinéma. Voici les fauteuils, euh, l'acteur et l'actrice qui jouent euh, leur rôle devant la caméra. L'écran, le projecteur, les lunettes 3D, le ticket d'entrée, la caméra et l'affiche. Alors, euh, notez tout cela. Hein. Alors, je coche tous les mots qui ont rapport avec le cinéma. À bureau. Ça rien à voir avec le cinéma, un peintre aussi. Alors je vois une bande annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD et un scénario. Je répète encore fois une bande annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD, et un scénario. Alors, ajoute ces mots à cette liste, on préfère ici de mettre, euh, par exemple, le fond vert, ça a rapport avec le cinéma, le fond vert, un court-métrage, euh, un film. un film, des effets spéciaux, le caméraman, le caméraman, enfin, le, le doubleur, euh, on peut choisir aussi euh, enfin, un metteur en scène. Voilà, un metteur en scène, un, un court-métrage, un film, des effets spéciaux, le, le caméraman et le doubleur. Doubleur, ça veut dire qu'il joue le rôle de deuxième et il joue le rôle à la place de euh, l'acteur euh, ou l'actrice euh, principale. Alors, une bande-annonce, un tournage, un dessin animé, un casting, un DVD, un scénario. Il y aussi un metteur en scène, un metteur en scène, un court-métrage, un film, des effets spéciaux, le, carréman, le caméraman et le doubleur. Voilà. Alors maintenant, j'enrichis mon vocabulaire. Je coche le synonyme du mon Il y a beaucoup de, de caméramans sur le tournage. Les enfants aiment regarder des films d'animation. Mon père est un... Passionné du septième c'est une star éolienne alors les caméramans est-ce que c'est cadreur persiste ou réalisateur alors il y a beaucoup de caméras sur le tournage ça veut dire des cadreurs Mes enfants aiment regarder des films d'animation. courts métrage films d'horreur, dessins animés, dessins animés. Mon père est un passionné du septième e art, ça veut dire du cinéma. c'est une star hollywoodienne, ça veut dire vedette. Alors caméraman, ça veut dire des cas d'horreur. Euh, films d'animation, ça veut dire dessins animés. 16 art veut dire cinéma, instar star veut dire vedette. Barre l'intrus et ajoute un mot à chaque liste, tu peux t'aider des dictionnaires. Alors, il y a cinéma, 5 cinématographique et sinistre. Camélion, caméra, camérascope, cameraman. Cadrage, cadreur, cadeau, cadre, film, filmographie, fils, filmé, signe, scénariste, cédé, scénario, scénarisé, scénario. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ajoute ici Qu'est-ce que je dois faire Je barre l'intrus, alors il y a cinq. Il y a caméléon, il y a cadeau, il y a fils, il y a scellé. Voilà. Classe les mots dans le tableau selon leur champ lexical. Alors, il y a œuvre de cinéma, tournage de cinéma, salle de cinéma et métier de cinéma. Alors, une comédie musicale un scénariste, un spectateur, un projet, un, project, un projectionniste, un clap, une rangée, un plateau, une perche, un, dar, un drame, une œuvreuse, un écran, un film d'aventure. Alors, œuvre de cinéma, euh, tournage de cinéma. Tout ce, qui a rapport, tout ce qui a rapport avec le tournage, salle de cinéma, métier de cinéma. Bon. Une comédie musicale, c'est une œuvre de cinéma. Et... Un drame, c'est une œuvre de cinéma. Un film d'aventure. Alors, il y a trois. Une comédie musicale. Euh... Un drame. Euh, un film d'aventure pour le tournage de cinéma et un... et pour le tournage qu'est-ce qu'on trouve euh... un clap euh... un plateau une rangée non non non un plateau euh, une perche. Il voilà. y a un clap. Il y a un plateau. Une perche. Pour la salle de cinéma, qu'est-ce qu'on trouve dans la salle de cinéma? une rangée un écran un spectateur un spectateur, un écran, une rangée pour le métier du cinéma il y a un scénariste un projectionniste une ouvreuse une ouvreuse voilà. une ouvreuse une rangée un projectionniste voilà. Pour l'œuvre de cinéma, il y a une comédie musicale. Et quoi d'autre? Un drame et un film d'aventure. Pour le tournage de cinéma. Il y a un clap. Un plateau. Une perche pour la salle de cinéma. Il y a une rangée. Un écran. Un spectateur. Et pour le métier du cinéma, il y a un, un scénariste qui écrit des scénarios, un projectionniste, une ouvreuse. Voilà, c'est tout pour le moment. Euh, N'oubliez pas de tout noter sur votre cahier de vocabulaire de communication. Voilà, c'est pour le CM2. Merci pour votre attention et votre écoute aussi. On va voir d'autres vidéos sur notre chaîne Jocomlexivy.